Salut à tous les amis Yeah, yeah, yeah Comment ça va Salut les petites crapules Ah non, merde, je me suis cru en 2017 Comment ça va les amis Vous avez passé une bonne journée ou pas C'est la première fois que je lance le jeu, pour de vrai, je connais pas du tout, j'ai jamais vu d'image. Là, regardez C'est Cuba, ça, non C'est Fast and Furious <rire> C'est incroyable Oh Oh, c'est chez moi, ici Un foyer. Le plus bel endroit sur Terre. Oh Où chacun est le bienvenu Ensemble, nous pouvons découvrir la beauté et les merveilles du Mexique, profiter de la liberté, se sentir vivant. Mais c'est Far Cry Salut, bienvenue 2020 Salut Raphaël, bienvenue Ça fait plaisir Je sais pas. Ami, appris une chose Fast and se Furious se... mon pote Ça et va, parfois, merci beaucoup, Maf. Il faut laisser aller et profiter de la balade. Mais non, hé, hey, il va se dropper pas. Fast and Furious. Appuyez sur 7. Ah. J'ai appuyé sur la première touche qui m'est venue, les gars. Je suis un génie! Ouh Mais mec! Alors, par contre, je m'attendais pas à, euh, à ce que ça commence comme ça. C'est fou! Fast and Colo! Mémoire graphique insuffisante. <rire> Allez, go! Deuxième tentative, comme vous dites. C'est bon! Ouais Oh c'est cool Oh ça marche trop bien Ok cool Ah Ok Oh c'est cool Au oh, purée Au oh, purée de pommes de terre les gars Génial Oh, la synchro avec la musique Et Wouhou Oh, il va se viander l'autre wow 300 km dans les dunes, aucun problème On va se mettre bien, là. Je sais pas si on peut la conduire, celle-là, mais... Ouais. Oh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais En plus, le volant, il est déjà bien réglé, quoi Oh là là Oh là là, regardez-moi cette beauté Regardez-moi cette beauté Oh pire. oh Par contre, j'ai le pied sur le plancher, je sais pas si c'est une bonne chose, mais j'ai le pied au plancher hein. J'ai le pied au plancher, messieurs-dames Merde Wouh Tokyo Drift C'est pas grave Ah bah si, c'est grave <rire> Salut, je suis amoureux du jeu. Eh, hey, en 30 secondes, on est tous tombés amoureux du jeu. Hein. J'adore ce jeu. Eh Bah, ben, je te comprends, Toto. Là, je le découvre vraiment. Oh là, oh là, oh là. Ok, ok, ok, ok, ok. Ça m... Oh non, j'ai perdu mon volant. <rire> j'ai perdu mon volant. Non, j'ai perdu. Bon bah voilà. Fin du... fin du live J'ai cassé le volant <rire> Oh la Porsche Wesh nous, là, je... Mais c'est bugué Non C'est injuste Oh elle est belle hein Oh elle est belle la coquine Oh Oh les cascades On est sur le grand tuto Et Oh là là ça me plaît ça Far Cry 6 Far Cry 6 Je suis en train de perdre le pédalier hein ça vous voyez pas, sous le bureau il se passe des choses Il se passe des choses sous le bureau Hop là Hop là Nickel, contre braque regardez Hop là, voilà, j'ai fait ça avec ma 607 Tout à l'heure, je vous jure Voilà, nickel mon pote Et hop là Wouhou Incroyable Ah il est pas sur Switch, dommage En y réfléchissant, mais on sait jamais peut-être Tu sais il y a FIFA sur Switch Le jeu il est abominable Mais il y a FIFA quand même, alors je me suis dit Waouh Il y a la petite larme, je suis tellement épanoui, incroyable Incroyable J'avoue je suis heureux là Je suis heureux et je suis content de vous proposer ce live Waouh Waouh Waouh Le mec il s'est trop cru <rire> Salut Arthur, bonne soirée T'as vu, je suis sur le jeu Bah oui, normal, t'es sur le live tu vois <rire> Incroyable! Donc là, on peut choisir notre personnage. C'est génial! C'est génial! Oh, on n'a pas tant de choix là, hein Alors, est-ce qu'il y a Paul Walker à quelque part? Et sinon, il n'y a pas des coupes traditionnelles? Bah, je vais rester là-dessus, hein! Oh, mais les, les pattes, elles sont bien taillées. Moi, j'ai pas des pattes aussi bien taillées. Couleur de cheveux. J'ai les cheveux bruns. Brun noir. Après, tu t'as pas une coupe si traditionnelle que ça? Mais allez vous faire foutre! <rire> merci, merci! Mexico! Oh là là, tout ça pour moi, les artifice, artifices, j'ai jamais vécu ça. Hein. Oh! Déjà, elle, c'est ma meuf. Elle, c'est ma meuf, sûre. Ouais, ouais, on fait le mode histoire là, pour commencer. C'est mieux, mais si tu prévois de t'arrêter au festival. Et on dirait Ron Ron dans Far Cry 6 Ceux qui ont suivi mon let's play sur Far Cry 6 Ah non pas du tout Ah c'est ma cousine tourne. Ah merde dommage, dommage. Si ce Eh c'est pas la voiture de Paul Walker Justement la Supra Attendez c'est la Supra justement la voiture de Paul Walker Non justement Allez go C'est une blague <rire> MDR Ok d'accord on va faire la course contre l'avion Nice Oh les pauvres champs purés. Pensez un petit peu aux agriculteurs là En plus la sécheresse tout ça purée c'est pas vrai Oh purée le poteau il est en mousse encore une fois Heureusement Ok Attends je l'ai fait à la vigne Diesel Avec la main sur le levier tout le temps ah il est en débardeur Vin Diesel les gars Bon c'était pas fameux mais j'avais pas le frein à main aussi euh, Je savais pas faire Ah oui j'ai fini deuxième frère euh, Tu veux que je fasse comment euh... Je m'en fous Raconte pas ta faire. vie Tout Tais-toi Je te jure j'en ai marre hey, Et Le jeu il est superbe mais alors les dialogues Mais c'est insupportable Allez c'est parti on va se chauffer. Le son bien à fond. Je suis en palette. Hein. Attendez je vais me chauffer là Je vais me chauffer en fait Ça commence à me plaire ce jeu Hop dégage C'est pas grave C'est pas grave eh les gars je suis quatrième, je suis quatrième bordel Non je suis cinquième pardon Voilà quatrième Troisième, deuxième Je suis deuxième Oh j'ai trop rétrogradé c'est pas grave Ça passe, ça passe grave Ça passe grave Ils sont loin derrière dans le rétro hein. Allez dernière ligne droite Allez c'est ici c'est maintenant C'est maintenant que tout se joue c'est maintenant! C'est maintenant! Non, oui, je suis premier, vite! Oui! Oui! Oui! Oui! oui, oui, oui, oui Let's go! Je suis premier! Oh <rire> Attendez, je me déshabille. Donc là, c'est du cross, très bien, 3 tours. Ah oui, c'est pas la même puissance. <rire> voilà, bonsoir Wesh Ok, c'est bon, on repasse devant tout le monde là. Je rappelle que je joue en palette, hein, ceux qui euh, rejoignent le live. Dégage. Dégage. Ok, ok, très bien. Le contre-braquage, magnifique. Ok, on revient de loin. Troisième. Deuxième. Dégage. Dégage, dégage Ça se fait pas ce que je fais, je m'en bats les couilles Vite <rire> Je suis premier <rire> Allez salut Oh je suis plus premier On a combien de tours Ok deuxième tour Non, oh non C'est injuste C'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave Magnifique Toujours Prums Magnifique Ok, on se remet dedans Oh dommage, non Oh non, c'est injuste, je m'en fous, je rembobine c'est injuste, franchement c'est injuste Allez Allez <rire> Franchement, à part cette erreur, j'ai mérité quand même à part cette erreur, j'ai mérité quand même hein. Let's go En vrai de vrai, il est vraiment pas mal ce jeu mis au point Mode d'effet Oh, ah oui Super sympa, bah, en tout cas les amis, euh, j'espère que vous avez kiffé ce live.